Les pouvant tailler, je voudrais bien faire un autre travail. Bien, loin du pays, car je m'ennuie, toujours tout seul, ici. Car je m'ennuie toujours tout seul ici d'air, avoir des amis, nager dans la mer, enfin la belle Enfin la belle